Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode des minutes élémentaires. Les minutes élémentaires c'est quoi Et bien comme expliqué dans la vidéo anniversaire, c'est une série de vidéos courtes, très courtes même, hein, quelques minutes, qui vont parler donc des... Bah, qui vont traiter d'un élément du tableau périodique des éléments. Demande mon Aujourd'hui, première vidéo, premier épisode, premier élément, l'hydrogène. C'est parti Alors, avant tout, l'hydrogène, c'est l'atome le plus simple au monde, le plus simple dans tout l'univers. Hein. C'est pas compliqué, il a un proton, un électron, et c'est marre. C'est aussi dans notre univers l'atome le plus présent, 90% environ, selon les physiciens, des atomes sont des atomes d'hydrogène. Ça fait beaucoup. L'hydrogène est aussi le principal constituant des étoiles et des planètes gazeuses. Et bah, de ce fait, il est aussi l'acteur principal dans la fusion nucléaire. Pour résumer simplement, la fusion nucléaire, c'est bon, on prend un atome d'hydrogène, on prend un autre atome d'hydrogène, pas tape dessus, ça crée de l'hélium, et accessoirement de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Voilà. Voilà. C'est propre. Voici le visage triste d'un homme qui n'a pas su dire que la fusion nucléaire se faisait pas avec deux atomes d'hydrogène, mais avec ses isotopes. Un de deutérium et un de tritium. Pardonnez-lui. L'hydrogène possède aussi deux autres isotopes, hein, le deutérium et le tritium. Les noyaux de l'un composés d'un neutron et d'un proton, et les noyaux de l'autre composés d'un proton et de deux neutrons. La production d'hydrogène, pour être plus précis de dihydrogène, est relativement simple à faire chez soi via l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau va nous permettre d'avoir d'un côté du dioxygène et de l'autre côté du dihydrogène. Les autres moyens de le produire sont beaucoup plus industriels, hein, comme le reformage par exemple qui va utiliser donc du gaz naturel, du méthane, CH4, qu'on va purifier en enlevant le soufre et qui va réagir avec de la vapeur d'eau pour former un gaz composé de monoxyde de carbone d'un côté, donc CO, et d'hydrogène de l'autre côté. Ce gaz lui aussi va réagir avec de la vapeur d'eau pour former du CO2 d'un côté et encore plus d'hydrogène de, de l'autre. Alors pourquoi créer de l'hydrogène vous allez me dire Eh hein bien l'hydrogène est beaucoup utilisé donc dans la synthèse de l'ammoniac ou encore dans l'industrie pétrochimique. Il est aussi utilisé dans le domaine spatial et dans la production d'électricité via les piles à combustible. L'hydrogène est un combustible avec un pouvoir calorifique très élevé hein, qui ne pollue pas et dont la combustion va former de l'eau. Donc c'est vraiment très intéressant dans ce milieu là. Voilà c'est la fin de la vidéo, je vais m'arrêter là. Hein. Très peu de choses à dire en très peu de temps, vous voyez les vidéos sont très courtes. Si jamais elles vous ont plu, n'hésitez surtout, surtout pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez et éventuellement à me donner ben, toute critique ou tout axe d'amélioration. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Au revoir.